Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Max Rowe, qui est coach, conférencier, motivateur, auteur aussi. Il a une histoire assez intéressante à nous raconter. Pour tout vous dire, c'est la première fois qu'on est qu'on qu qu qu fait connaissance mais j'ai regardé un peu ce qu'il faisait apparemment c'était un ancien bad boy donc hâte de voir la, la reconversion à, à plusieurs niveaux d'ailleurs parce qu'on partage aussi la, la même foi en Dieu et ça va être passionnant euh, Max, merci d'être là merci pour ton temps, ton énergie ce que tu vas apporter et puis j'ai envie de te dire bah, si tu veux bien te présenter un peu après on rentrera dans le euh, un peu plus dans le détail de comment tu t'es lancé dans le coaching qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu apportes aux clients et l'idée voilà, c'est d'apporter un maximum d'énergie et de, okay. de valeur à ceux qui nous écoutent <rire> ok, ben en tout cas merci pour l'invitation donc je vais essayer de faire court avec mon témoignage parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mais je vais vraiment parler de l'essentiel donc comme tu as dit, oui un, un ancien bad boy délinquant bon, on l'appelle comme, comme on veut mais c'est-à-dire <rire> que j'étais complètement perdu euh, perdu parce qu'en fait euh, mes parents, bon, voilà, ils, ont eu, euh, ils ont divorcé, se sont mariés, ils ont divorcé. Et à la maison, il y avait beaucoup de violence. Donc euh, forcément, quand tu as, as, as 12-13 ans, tu entends tes parents se disputer. Moi, chaque soir, je les entendais se disputer. Euh, il y avait beaucoup de colère, beaucoup de haine et tout. Donc du coup, forcément, j'étais déjà un peu perdu. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 14 ans, donc, c'est là où tu sais, c'est l'adolescence, tu, tu manques de repères, tu ne sais pas ce qui se passe, tu es un peu perdu, tu as besoin de soutien des parents et j'en ai pas beaucoup. Et je suis arrivé dans un collège où le taux de délinquance était très élevé, c'était le pire du nord de la France parce que moi, je suis originaire de Lille, mais j'habite à Luxembourg. Et là, quand tu arrives en plein milieu de l'année dans un collège où tu sais qu'il n'y a que des délinquants, là, à un moment donné, tu te dis, ouais, il faut, il faut, il faut, te, il faut prendre ta place, tu vois et je me souviendrai, de toute façon, j'en parle souvent dans mes conférences, c'est que j'arrive le premier jour, et là, à la récréation, on me dit Tu es le petit niveau, je dis Ouais, on va te souhaiter la bienvenue. J'ai dit Ouais, OK. Et m'ont dit On est 400 élèves ici, on doit tous te donner un coup de poing dans le ventre. Et là, je me suis dit J'ai deux solutions. Soit je deviens une victime, ou soit je deviens un requin, je ne me laisse pas faire. En fait, je ne me suis pas laissé faire. Donc, j'ai commencé en fait à faire beaucoup de bêtises pour exister, pour montrer que j'étais quelqu'un. Et en fait, je n'étais pas, pas moi-même. Je faisais beaucoup de bêtises, mais je sentais qu'à l'intérieur de moi, je n'étais pas moi-même. Mais euh, à un moment donné, il y avait tellement de souffrance, de douleur en moi que j'ai dû, euh, voilà, dû exprimer toute cette souffrance à l'extérieur. J'ai commencé à voler, à taguer, à, à raqueter, à dealer. Euh, j'étais en échec scolaire. L'école ne voulait plus de moi. J'étais très violent. Mmh. En fait, la haine qu'il y avait à l'intérieur de moi, je l'exprimais à l'extérieur. Et, euh, et ça a duré pendant, euh, pendant plusieurs années comme ça. Donc, euh, la société ne voulait plus de moi. Euh, à la maison, bah, c'était terrible. Ma mère a dit, je vais te mettre en pension. J'ai dit tu me mets en pension. Moi, je, je, je pars de là. Euh, même mon père, une fois, il a levé la main. J'ai dit, tu me touches, je te tue. Donc, tu vois, j'étais très violent. Mmh. Et en fait, j'étais très violent avec moi-même. Parce que quand on est dur avec soi-même, on est dur avec les autres. Donc, je me, je me frappais. Tu vois, je, je me frappais carrément. Je me, donnais la, la, je me souviens, la, la tête contre le mur. Et, euh, et intérieurement, je pleurais, en fait. À l'extérieur, je me montrais que j'étais un cahier, mais intérieurement, je pleurais. Donc, qu'est-ce que j'avais besoin J'avais besoin d'amour, en fait. Et euh, J'ai pu partir à l'armée, heureusement. En ce temps-là, c'était l'armée obligatoire. Quand je suis parti là-bas, je suis parti dans une compagnie de combat. Et là, ah, ça rigole pas. Avec des anciens légionnaires et tout, ah, là, j'ai commencé à faire le cahier. Bah, D'ailleurs, j'ai su plus tard que… Tous les délinquants allaient là-bas, <rire> on s'est tous retrouvés avec des, des anciens dealers et tout. Donc, nous, on a commencé à montrer qui on était et les militaires elles ont montré aussi qui ils étaient. Et là, après quelques semaines, bah, t es, t es calmé, t as, t as le lieutenant qui, qui, qui, qui, qui te calme quoi, direct dès que tu hausses la voix Et là, j'ai appris... J'imagine que semaine. même physiquement, il te calme. Hein, ah non, mais complètement, complètement. C'est que tu, tu disais quelque chose, il te prenait, te mettait par terre et là, tu, tu ne pouvais rien dire. Tu ne ouais. pouvais pas appeler papa, maman, tu ne pouvais pas appeler la police. C'était terrible. Et du coup, en fait, ça m'a vraiment fait du bien parce que j'ai appris ce que c'était le respect, l'autorité et la cohésion de vivre ensemble. Mm. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai surtout appris la discipline qui me sert encore maintenant. Mm. Tu vois et, euh, et donc, après deux ans, j'ai signé deux ans quand même, et euh, je suis passé caporal chef et tout. Donc, c'est là que j'ai commencé à… À développer ce côté leadership. J'ai vu que j'étais un leader, j'ai vu que j'étais un battant, j'ai vu que j'avais un, un fort mental. Parce que quand euh, j'étais dans cette période de délinquance, je faisais beaucoup de sport. Et en fait, c'était toujours dépassement de soi, des défis avec les potes. Ah, t'es pas capable, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Tu as dû Et avoir des amènes. sacrés accidents, non Comment Tu as dû avoir des sacrés accidents, du coup J'ai ouais, failli mourir plusieurs fois. <rire> mais euh, en fait, je rigolais. C'est qu'une fois, il y a une voiture, elle a failli me foncer dessus. Je l'ai évité j'ai dit « Ah, j'ai failli mourir. » Mes potes étaient blancs. Quand. Ils m'ont regardé, ils me disaient « Mais t'es fou. » Et en fait, je ne voyais pas le danger parce que j'avais toujours cette foi. Je me disais « Tranquille, les, les, les choses vont bien. » Et en fait, ça me sert encore aujourd'hui. Tu vois comme quoi il y a toujours des choses qui, qui, qui te servent après plus tard. Et donc, après l'armée, euh, j'ai commencé à avoir un peu plus confiance en moi, mais j'étais vraiment encore… Euh, encore pas très bien, donc je vais faire assez vite. Ensuite, j'ai rencontré euh, mon épouse et, euh, et on est parti au Luxembourg. Voilà, On est parti à Luxembourg, je cherchais un travail, j'étais un petit peu perdu, je ne savais pas comment faire. J'avais un ami qui était à Luxembourg et euh, qui, lui, était dans le quartier. Et honnêtement, euh, bon, il, il galérait sur son petit vélo, là, je me souviens. Et puis, il part au Luxembourg, il rencontre une luxembourgeoise. Et quelques temps après, il revient avec une Audi A3. Euh, chemise, cravate et tout, je dis non, non, mais tu viens d'où là Tu viens d'où là, <rire> tu, tu viens là Attends, explique-moi. Il me dit, non, Luxembourg, c'est un beau pays. Euh, là-bas, euh, tu peux trouver du travail facilement. Et puis, euh, et puis, le train de vie est assez agréable. Et j'ai dit, ben, écoute, on va aller là-bas. Donc, on est ah. parti avec mon épouse. Et c'est là où tout a démarré. J'ai commencé à faire des petits emplois euh, voilà, d'intérimaire, euh, de chauffeur euh, dans un hôtel 5 étoiles et tout. Je peux là, me permettre en fait, de t'interrompre, Max, euh, rapidement. Je, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui a attiré ton épouse. Qu'est-ce qui est en toi a attiré ton épouse à ce moment-là Parce que <rire> vu ce que tu dépeins, ça a pas l'air glorieux, mais quand même, il veut dire il y avait quelque chose. Ouais. C'était quoi ce quelque chose Alors, en fait, après l'armée, ça m'a donné de l'assurance en moi, et j'étais toujours dans le défi. Donc, c'est-à-dire que quand j'allais en boîte de nuit, je ne le cache pas, j'aimais ce côté de défi d'aller euh, séduire <rire> la personne. Et, et, et tu vas rire, hein. mais ça me sert encore beaucoup maintenant bah oui. quand, quand je dois avoir des contrats en entreprise. J'aime ce, ce côté, euh, ce n'est pas tellement séduction, mais j'aime ce côté challenge, <rire> tu vois. Et, et du coup, euh, bah, quand j'ai rencontré mon épouse, après, voilà, j'avais séduite, moi voilà, sans plus, quoi tu vois, moi je ne voyais pas loin et puis en fait, elle a touché mon cœur parce que j'ai senti en fait que c'était une personne formidable de l'extérieur, je ne voyais pas mais de l'intérieur, c'était wow, magnifique okay. et c'est ce que je dis toujours à, aux, aux hommes et aux femmes ne regardez pas l'aspect extérieur mais voyez l'intérieur, voyez les valeurs voyez le caractère, la personnalité et j'ai vu tellement, en plus, elle s'appelle grâce donc j'ai vu tellement une douceur je me suis dit c'est ça que j'ai besoin pour moi. Alors, du coup, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est ce qu'elle, elle a vu en toi à ce moment là? Voilà, alors ce qu'elle a vu en moi, en fait, elle a vu euh, quelqu'un de fort d'extérieur, mais intérieurement, elle a, elle a déjà vu cette sensibilité. Mmh. Elle a vu en fait que je, je pouvais l'amener vers le haut parce que j'avais cette force, parce que je n'avais pas peur, parce que j'avais de l'audace, parce que… Voilà, et je pense que c'est ça. Et c'est ce qui m'a aidé dans l'armée, c'est ce qui m'a aidé dans le sport, c'est ce qui m'a aidé dans, dans toute cette discipline. Parce que ma femme, quand je l'ai rencontrée, c'est vrai que c'était difficile pour elle parce qu'elle a vécu des moments très, très douloureux, très difficiles. Donc, elle était comme, comme éteinte, tu vois, intérieurement. Elle n'avait elle pas de confiance en elle, il y avait vraiment la blessure d'abandon, rejet, tout ça… Donc, quand je l'ai rencontré, j'ai dit, allez, on va faire plein de choses. Je vais te faire découvrir euh, euh, Paris. Je vais te faire découvrir Lille, parce qu'en fait, elle est d'origine africaine, mais elle est née, elle est née en France. Ouais. Et est ce Et donc, que c'est avec elle que tu as commencé à exercer un peu ton nouveau travail de motivateur, coach, etc. Alors, pas tout de suite, ouais. pas tout de suite. Parce que justement, quand je suis arrivé à Luxembourg, c'est là que je me suis dit j'aime le sport. Pourquoi mmh. je vais travailler en tant qu'intérimaire? Pourquoi je vais travailler dans un hôtel? Euh, C'est bien, euh, rentrer les voitures, les super voitures, j'étais content, on avait des bons pourboires et tout. Mais je me dis, non, j'ai fait la sécurité, j'avais fait un agent de sécurité, videur. Je me suis dit, non, non, je, je vaut mieux parce que je voyais que j'expliquais avec les gens, j'encourageais, je me suis dit, non, il y a, a peut-être un truc à faire. Pourquoi pas être entraîneur de fitness Je rêvais de ça, mais je me suis dit, comment Et la salle où je me suis entraîné euh, ici à Luxembourg, euh, je m'entraînais régulièrement et le patron m'observait. Me, me, me, et à un moment donné, il a dit « Écoute Max, j'ai envie de te proposer une formation d'entraîneur fitness. »« Waouh !» J'ai dit « Ça, wow. ça c'est cool. » Tu n'avais rien oui. demandé Rien de demandé. Il me dit « Ouais, je te propose ça et tu viens garder la salle une à deux fois dans la semaine parce que j'ai besoin et on s'arrange et tout. » Je dis bah, « Ouais, c'est top. » Mais je dis « C'est combien justement la formation ?» Il me dit bah, « J'ai des chèques euh, services qui sont payés par l'État. » Donc, toi, tu as juste à payer 160 euros. J'ai dit, attends, 160 euros Il me dit, ouais. je ah ouais, non, mais c'est bon, tout de suite, j'ai fait. Et je ne sais pas combien ça, ça lui a coûté, mais pas, pas beaucoup. En tout cas, voilà, c'était gagnant pour tout le monde. Donc, je pars là-bas et tout, j'apprends à faire le, le fitness et tout. Et là, je me suis dit, ouais non, mais attends, une à deux fois par semaine chez lui, juste deux heures, ce n'est pas assez. Donc, j'ai mis sur mon CV entraîneur fitness. Tu vois, j'ai grossi un peu mon CV et puis j'ai postulé dans, dans une entreprise et dans un centre de fitness, un autre centre de fitness, et les chercher quelqu'un à 40 heures. Et là ils m'ont dit ouais j'ai vu l'expérience et tu ouais j'ai de l'expérience qu'en fait j'en ai pas du tout. Ouais j'ai l'expérience j'ai fait ça ça ça. Il me dit ok on a besoin d'une personne comme vous, euh, on va faire un test. Et là je me suis dit mince qu'est-ce que je fais. <rire> et euh, je me suis dit non ça va aller, je vais prendre je vais prendre des cours donc j'ai commencé à m'exercer tout ça tu vois. Et, et moi je vis beaucoup par la foi, c'est beaucoup comme ça que je fais. Mm -hmm. C'est que j'annonce déjà avant. Tu vois Et puis après, une fois qu'on me dit « c'est OK », j'ai « OK, bon, peut-être que maintenant, je vais, je vais me mettre en place. » Donc, c'est souvent comme ça que je fais. <rire> et donc, du coup, j'ai proposé mon programme et ils m'ont dit « OK, on vous embauche. » Et donc, j'ai commencé à donner des cours et tout. C'était super. Je m'éclatais. J'étais vraiment dans mon élément. Et là, à un moment donné, j'ai entendu une, une personne sur, en Belgique qui faisait des massages assis, des massages en entreprise. Et là, euh, je me suis dit « ouais, c'est le truc, quoi. » C'est le truc qu'il faut faire, massage, ça te être bien. Et en fait, dans ce centre, il m'avait appris à faire des massages. Moi, je ne connaissais pas. Ils m'ont dit, mais si, on va t'apprendre, tu verras, on a besoin. Parce qu'en fait, ils m'ont beaucoup utilisé pour, pour être multitâche. Ouais, voilà. C'est à dire qu'ils me payaient un, un, un, un, un salaire bon, moyen, ça, ça allait encore au Luxembourg. C'est quand même mieux qu'en France, mais c'était Responsable Fitness. Euh, entretien du sauna, du, du, du hammam euh, Donner des cours de, euh, quand, il un, quand il y a un qui est remplacé au centre de fitness bah, C'est moi qui allais, etc., etc Mais en fait, ça m'a beaucoup aidé Parce que je les ai observés J'ai vu comment ils géraient le business mmh. Et les massages, ils m'ont appris Au bout de trois jours Bon, c'est bon, tu vas masser une cliente J'ai dit, je masse masser une cliente, vous êtes sûr Ouais, ouais, je vas masser une cliente Ok, je commence à la masser La dame a dit, wow, vous avez appris ça où Vous avez des mains en or Je ne savais pas j'ai dit, ouais, j'ai appris ça à Paris et tout. Je n'allais pas dire que ça faisait deux jours que j'avais une formation de massage. J'ai appris ça à Paris. Oui, mais c'est où Il faut que j'envoie mon fils là-bas. Je vous donnerai l'adresse et tout. Et moi, je priais pour que la personne, elle ne me... Elle me rappelle pas pour que je <rire> n'ai pas donné d'adresse parce que ce n'était pas vrai. Et, euh... et donc, du coup, voilà, j'ai commencé à masser et à avoir beaucoup de monde. Et à un moment donné, je me suis dit, non, je vais, je vais lancer mon entreprise. Et j'avais un livre qui s'appelle Le massage acide de Tony Newman. Je le lisais tous les mardis pendant deux heures. Donc, j'avais deux heures de pause, je le lisais. Et j'ai fait ça pendant trois ans. Et quand je le lisais, je soulignais, je me voyais dedans. Je me voyais dedans, en train de masser des stars, festival de Cannes, tac, massage en entreprise, ah, chiffre d'affaires, j'avais tout noté pendant, pendant trois ans. Ma tête, elle chauffait. Et à un moment donné, j'ai dit, j'achète ma, ma table, j'achète ma chaise, je mets tout de côté, et là, je vais créer ma boîte. Et là, j'ai à la patronne, c'est bon, je démissionne, je crée ma boîte. Elle me dit, vous, elle dit, tu rigoles, Max, comment ça tu vas créer ta boîte Mais attends, tu n'étais pas prêt. Je dis, ça fait trois ans que je suis prêt. Wow. Dit, je vous ai observé j'ai fait ça vraiment dans, tu vois, dans le silence, dans le secret et quand elle a vu que j'ai créé l'entreprise, elle a été bluffée, d'ailleurs encore maintenant, quand elle me voit, elle dit je suis fier de toi, et bien, je dis c'est grâce à vous madame Wolf, parce que vous m'avez beaucoup enseigné je vous ai observé, donc tu vois j'ai appris tout ça j'ai commencé à créer ma société et j'ai fait ça pendant 13 ans, on était les leaders au Luxembourg, wow. et là j'ai eu confiance en moi, et et j'avais encore des restes hein, à l'intérieur de moi. Je ne le cache pas. Après, je vais, je vais t'expliquer comment c'est comment venu. Et pendant 13 ans, j'ai fait ça. Donc, massage en entreprise. On est parti au festival de Cannes. Bah, oui, je l'avais vu ah, dans vas... ma tête. Dans les hôtels, on massait dans tous les hôtels avec mon équipe et tout. Franchement, c'était vraiment bien. Génial. Et je, peux, euh... je peux quand même te demander pourquoi le massage Ce n'est pas ce qu'on aurait imaginé d'un ancien caïd à l'armée. Pourquoi ouais. le massage ben, je pense que, je ne le cache pas, c'est qu'au départ, il n'y avait personne au Luxembourg qui le proposait. Mmh. La fille qui faisait ça en Belgique, ben, elle le faisait. Et puis financièrement, tu te dis, bah, c'est quand même intéressant, voilà, tu masses des gens. Enfin, moi, je sentais que j'avais un don pour ça. Donc, je me suis dit, pour, pourquoi pas et Puis, j'ai créé une entreprise, j'ai eu une opportunité et euh, allez, voilà, j'ai eu cette audace. Donc, ma femme m'a rejoint, on a fait ça ensemble. Et puis, à un moment donné, tu évolues. Bon, voilà, j'ai commencé à proposer des formations. Ben, les formations, ah, c'est quand même plus intéressant. Tu vois, tu recevais 5, 10 personnes. Tu fais payer euh, voilà, euh, 1 500 euros la, la formation. Bon, tu as 10 personnes. Bon, voilà, c'est quand même un bon week-end, tu vois. Et euh, donc, euh, donc, du coup, on avançait comme ça. Mais à un moment donné, je sentais que j'encourageais plus les gens, tu vois, que de, de, de, de, de masser. J'avais tellement envie de, de, de, de masser, quoi. Et… Euh, et là, ce qui s'est passé, c'est là où j'ai ma rencontre avec Dieu, en fait. Et bon, je dois, je dois en parler parce que ça fait partie de ma vie. C'est qu'en fait, je cherchais beaucoup le bonheur partout. Je cherchais le bonheur dans le reiki, dans le yoga, dans le feng shui, dans tout ça. Je n'avais pas réellement la paix. Je n'étais pas réellement bien dans mon cœur. Et je, je pleurais intérieurement, je que je n'étais pas totalement bien. Et donc, j'ai vraiment cherché partout. Et un jour, j'ai eu l'occasion d'aller dans une église où quand je suis rentré dans cette église, euh, je ne connaissais pas en fait ces églises-là, moi j'allais dans l'église catholique avec le prêtre, tout ça, mais là c'était une église vivante, les gens étaient joyeux, il y avait une, une communauté africaine, ils levaient les mains en l'air, ils étaient heureux, je disais, mais, mais c'est quoi cette joie J'avais envie de leur dire, mais où est-ce que vous avez eu cette joie Ils étaient tellement heureux, c'était du gospel, bonne ambiance. Et puis j'ai levé mes mains en fait vers, vers le haut parce que j'ai voulu faire comme eux et là j'ai été touché en fait, j'ai eu reçu un amour, j'ai reçu quelque chose dans mon cœur, je ne peux pas l'expliquer mais c'est fort et, et c'est là que j'ai commencé en fait à vraiment comprendre que Dieu m'avait touché et c'est comme ça que j'ai eu cette relation et c'est comme ça qu'avec Jésus en fait j'ai vraiment lu de la Bible et puis j'ai vraiment avancé et c'est là qu'en fait mes blessures ont commencé vraiment à, à, à, à partir, à guérir C'est ce, quoi ce... tes principales blessures Comment tu les décrirais Les blessures c'était beaucoup d'amertume, beaucoup de colère envers moi manque de confiance en moi parce que je ne m'aimais pas euh, le rejet, j'avais besoin de, de, de que, que les autres me regardent, j'avais besoin d'attention, tu vois, j'avais du mal à lâcher prise, euh, j'avais pas la paix, j'avais peur, tu vois, il y, y a toutes ces choses là, en fait, que, que je rencontre maintenant avec mes clients, euh, peur de sortir, la zone de confort, peur de, peur de l'avenir, enfin voilà, tu, en fait c'est c'est une paix, voilà, moi pour moi être être heureux euh, c'est avoir la paix. Hum. Avoir le bonheur, c'est la paix. Parce que si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas la paix dans ton coaching, dans ton business, dans ce que tu fais, tu te lèves le matin, tu n'as pas la paix, tu, tu vas forcer, tu vas forcer. Voilà. Mais quand tu es, es en paix, tu es bien. Tu vois les choses différemment. Tu as du, de la tempête, tu as du vent, tu as le Covid, tu as le virus. Tu es en paix, tu es tranquille. Hum. Et c'est ça que j'avais réellement besoin. Okay. Et donc, du coup, c'est là où mes, mes pensées ont commencé à changer. Et j'ai fait un gros travail sur moi. Et, et c'est là que je me suis dit, non, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire Parce que je sentais que le massage, ce n'était plus trop ça. J'avais plus envie, j'étais plus motivé. Et là, j'ai senti une voix, il m'a dit, « Coach, et tu vas raconter ton histoire. » J'ai dit, « raconter mon histoire. » J'ai dit, « Est-ce que les gens vont vouloir entendre mon histoire ?» Et il y a un conférencier qui m'a dit, « Max, je vais t'aider, mets en place une conférence, explique ton histoire de la délinquance à chef d'entreprise. » Tout ton parcours, j'ai dit OK. Donc j'ai fait une conférence et les gens ont aimé. C'était il y a combien de temps Comment euh, C'était euh, ouais. okay. il y a combien de temps Ça fait 5 ans, ouais. Il y a 5 ans Ouais. Alors forcément, moi au début, on va parler chiffres hein, parce que je sais qu'avec toi on peut parler chiffres, on peut parler business, puis moi je n'ai aucun souci avec ça. Alors, au début, je me suis dit, bon, combien je vais demander Je ne sais pas, 150 euros pour une heure. Enfin, je trouve que c'est mon histoire et tout. Et le <rire> conférencier me dit, bon, pour démarrer, tu peux demander 1500 euros. J'ai dit, 500 euros pour mon histoire que je vais raconter Il me dit, ben oui. Il dit, regarde les conférenciers, regarde combien ils demandent. Donc, j'ai commencé à regarder, il y a des conférenciers qui demandent 3 000, ils demandent, demandent 5 voire plus, pour une heure. Je me suis dit, ah ouais, ah ouais quand même. Et c'est là que je me suis formé, en fait, pour pouvoir euh, donner une conférence avec mon style, avec ma façon, tu vois. Et, euh, et j'ai commencé, en fait, la première année, à donner 15 conférences. Et pour moi, ce n'était pas énorme. Et j'ai parlé à un conférencier, il dit tu rigoles. Il dit quand tu deviens conférencier, en général, avoir 15 conférences, c'est après 5, 6 ans, ce n'est pas tout de suite. Et en fait, j'avais tellement de l'audace et je connaissais tellement du monde dans le milieu de l'entreprise et tout que du coup, j'ai eu les portes ouvertes. Grâce et à tout ta tout société dans le massage, dans le massage, voilà. Ah. Voilà, les gens, les gens me connaissaient parce que ici, bon, voilà, tu as 600 000 habitants. C'est ah. comme un village, tout le monde te connaît. Ah. Et moi, j'allais partout. Je voulais que les gens me voient partout. J'allais même masser en boîte de nuit pour te dire, j'allais partout. Bon, maintenant, je n'y vais plus, mais avant, euh, j'y allais. Et donc, euh, partout, je voulais que les gens me voient partout dans les soirées, etc. Et, euh, et j'avais un, un, une bonne stratégie marketing. C'est qu'en fait, je venais masser gratuitement sur le lieu de l'événement. Je leur disais, moi… Vous me donnez la place, je, vous, je masse gratuitement avec mon équipe. Donc, je prenais des stagiaires qui devaient s'exercer, mais qui massaient très bien. Et moi, je vous crée l'événement dans l'événement. J'avais une urne et je faisais gagner des montres de luxe. Donc, il y avait un partenaire suisse qui me donnait des montres. Je les faisais gagner et mettais leur carte de visite. Et je disais, voilà, euh, euh, trois entreprises vont être tirées au sort. Honnêtement, je tire au sort tout le monde. Ah oui, mon but, c'était de rentrer dans l'entreprise. Et quand je rentrais <rire> après, j'avais le contrat. Donc, c'était top. Et wow. puis, je les, on massait les clients 10-15 minutes. Les gens étaient contents. Et donc, du coup, ça ça créait un lien, tu vois. Et, et, et ça, c'était vraiment ma force pour, pour avoir des contrats. Et du coup, quand tu étais conférencier, tu avais toujours cette société de massage. Hein donc moi, je, euh, je, en fait, quand, quand je suis devenu conférencier, j'ai arrêté la société. Ah, j'ai arrêté la société parce que justement, ça ne fonctionnait pas si bien. J'avais mal géré et je l'ai mis en faillite. Ok. Pourtant, Donc, je peux te demander rapidement qu'est-ce qui a fait que c'est tombé en faillite Alors, parce qu'au départ, j'ai démarré seul et avec mon épouse. Donc, c'est facile. C'est à deux. Voilà, Au niveau de la comptabilité, c'est ouais. simple. Et j'ai commencé à grandir avec mon équipe. Mais moi, j'ai gardé cette mentalité de voilà de, de, de, de, de ma sœur, Voilà, tu Artisan. vois… le, le voilà, l'artisan, quoi. Et, et en fait, j'ai voulu voir grand, mais par contre, ce n'était pas grand au niveau de, au niveau de la gestion. J'ai voulu gérer moi-même. Une fois, je me souviens, on m'appelle, on me dit, bonjour, euh, voilà, je voudrais avoir le responsable ressources humaines, c'est moi. Euh, euh, moi. Je voudrais avoir la personne qui s'occupe de la compta, c'est moi. Je voudrais avoir la personne qui s'occupe du commercial, c'est moi. Et je dis, même si vous voulez la femme de ménage, c'est moi aussi, parce que je nettoie mon bureau. Alors, la, la, la dame, elle a ri, mais à un moment donné, après, je dis, Max, tu entends ce que tu dis en fait, tu es seul à, à tout gérer et tu masses en même temps et tu fais ça. Donc, en fait, j'ai mal géré et forcément, euh, puis moi, je payais bien mes masseuses et parfois, j'oubliais de me payer. Moi, mon principe, mon, mon, comment dire, ma priorité, c'était que les masseuses, elles, elles, elles soient payées, mm -hmm. tu vois. bon. Et, et, et du coup, après 13 ans, bah, faillite, euh, j'ai dû, euh, je devais payer 50 000 euros, euh, euh, tout ça, donc ça, ça pique un peu, mais ouais. ça s'est bien passé. Voilà, ça s'est bien passé. En tout cas, j'ai… J'ai beaucoup appris par rapport à ça et je sais que maintenant, je dois faire attention justement de bien m'entourer des, des, des personnes, ben surtout m'entourer des, des, des, des personnes qui vont m'aider dans une compétence où, où je, suis, euh, je suis faible. Moi, la compta, ça c'est… Ah, tu mets dans la compta. D'ailleurs, les factures, elles me regardent là. Elle s'est en train de me regarder, elle dit « Max, à un moment donné, il faut que tu t'occupes de nous. <rire> » Non, mais ça, je te comprends. Moi, je... quand j'ai pu déléguer, j'ai délégué. Je pas voilà, pu... voilà, tu, tu comprends. Et, hein. et du coup, comment tu es passé de conférencier à coach et auteur ah, Justement, voilà. Alors, quand j'ai commencé à donner des conférences, en fait, j'ai une amie, elle me dit « Tu sais, ça serait bien que tu ailles plus en profondeur dans, dans le coaching, dans, dans ce que tu proposes. » Parce qu'en fait, je me motivais, je donnais mon, je racontais mon histoire, mais en même temps, je motivais. Elle me dit « Tu sais, ça serait bien. » Il y a des gens qui aimeraient bien avoir du, du coaching… Euh, One to one et tout et moi je dis waouh ouais. moi assis à écouter la personne pendant une heure et demie je dis waouh ouais, ça ça va être chaud quoi waouh <rire> ouais, ça peut être bien parce que les gens ils en ont besoin et puis les gens m'ont demandé donc je me suis dit bon allez qu'est-ce que je ouais, je dis ouais je suis pas certifié c'est commencé « Ouais, tu pas certifié, comment tu vas faire et tout ?» Moi, je dis toujours, ce sont les clients qui me certifient. Mon diplôme, il doit être là, le bout de papier, je ne sais pas, il doit être en dessous. Bon, euh, Master coach, tu vois, parce que je suis allé dans, du coup dans une académie pour apprendre les outils. Et là aussi, je vais t'en parler parce que ça va, ça va vraiment t'inspirer puis ceux qui nous écoutent. Donc, j'arrive à l'académie et puis c'est très carré, très bien. Franchement, l'Académie européenne de coaching, elle est bien. Ils me donne des outils, tac, voilà, et… Et là, je me souviens, je n'ai pas été mangé, je crois, après trois jours. Je suis resté assis parce qu'en fait, il, il m'a chamboulé mon, ma façon de voir les choses. Il dit Oui, non, il faut oublier les réseaux sociaux, il faut oublier ci, il faut oublier ça, les vidéos et tout. Je dis Waouh, moi qui aime communiquer. Je, je dis Waouh, ce pas vrai. Et bien après, il dit Oui, euh, euh, le coach, c'est 80% d'écoute, 20% il parle. J'ai dit Waouh, 80% d'écoute non ça va pas le faire quoi après ils donnent des outils c'est compliqué leurs outils le ching et tout non mais tu vois et je non. me dis en fait c'est comme si je sortais de, de mon moule où je suis à l'aise pour rentrer dans ce moule de, de, de coach et je commence à regarder d'autres coachs sur internet et tout tu vois alors ben forcément le truc à pas faire et comment il fait lui comment il fait lui lui lui et moi j'essaie de faire pareil tu vois j essaie, j essaie. après je me dis ben « Non, ça ne colle pas. » Et je me souviens, j'ai eu un, un, un premier client et je lui sors l'outil, tu vois, très fier. « Voilà, on va faire cet outil-là. » Et en fait, <rire> j'ai tellement été euh, non convaincant qu'il n'a rien compris. Il me dit explique Respique-moi. » Et ben, je dis « Mais si, tu n'as pas compris. » Et en fait, moi, je n'étais pas convaincu, donc je ne pouvais pas être convaincant. Tu vois, je, je voulais juste ouais. répéter ce qu'on m'avait appris. Et à un moment donné, j'ai dit « Max, sois toi-même. » Et c'est là que j'ai commencé vraiment à, à être... À, à, à créer mes propres outils de ce qui marche. Et les clients, en fait, OK, je n'écoute peut être pas à 80%. Tu vois, mais en fait, j'ai ma façon de coacher. J'ai ma face. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Je suis avec oui, la maquette. 80%, 80, 20, c'est arbitraire. ça. Il n'y a pas une loi universelle. Ouais, voilà, mais, mais tu vois un peu quand, quand ouais. tu es au début. Tu, on te dit ouais, il faut, tu dois faire ci et ça. Et je pense j'ai écouté euh, le sommet, je ne sais plus, à un moment donné, Fais ce qui marche quoi. Enfin c'est ce qu'on fait ce qui marche, fais ce qui fonctionne. Donc du coup c'est vrai que moi c'était vraiment conférence. Après j'ai commencé donc à faire à faire le coaching et euh, mais c'est plus ces conférences. C'est ça que j'aimais vraiment ouais. Tu mets un stade, tu mets le stade de France, c'est top. Alors qu'avant j'avais peur de parler en public, mais quand m'a donné un micro, j'ai eu peur et je me suis dit bon allez vas-y Max et, et et et en fait je me suis amélioré. Et euh, je suis allé même chez les Toastmasters, euh, l'art de, de parler en public. Ah, et là-bas, ils m'ont regardé, ils m'ont dit Max, tu n'as rien à faire ici. Mm -hmm. Et tu vois, c'est là que je me suis dit, ouais, j'ai peut être un don et tout. Il me dit ouais, tu as un don, tu n'as rien à faire là. Parce qu'en fait, tous les avocats qui étaient là, tous les, ils n'avaient pas confiance en eux. Mais moi, j'avais telle, tellement de choses à raconter. J'avais tellement cette, cette conviction, ce feu que du coup, je me suis dit, oh, ouais, génial. Mais j'essaie de, de, de toujours rester humble, tu vois, malgré tout, J'aime pas trop m'imposer, dire je suis comme ça. Mais à un moment donné, quand tu, tu, tu te connais un peu plus, quand tu vois euh, qui tu es, tu te dis ah ouais, ah ouais, je comprends maintenant. Mm. Donc voilà, donc du coup, maintenant, on arrive là euh, au Covid. Euh, bah j'avais des conférences, paf, annulées, confinement. Wow, je dis mince, comment je vais faire Et j'avais déjà commencé le coaching digital. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé à mettre en place des programmes de coaching. Et du coup, je m'éclate maintenant. Je fais des conférences en ligne, mais euh, le coaching digital qui m'a permis d'avoir des personnes au Japon, au Canada et tout. Et c'est chouette. Voilà, donc après, je me... Et tu as de les gens sur, sur quoi? Alors, qu'est-ce qui alors, le, le ou les problèmes qui te, que, que tu apprécies le plus gérer avec tes clients? Alors, en fait, euh, principalement, ce sont des gens qui manquent de confiance en eux. Qui, qui ont perdu d'estime des de soi euh, et aussi beaucoup de perfectionnistes en fait en fait j'ai pratiquement que des femmes c'est 98% ah. ce sont des femmes ah. et perfectionnistes et, euh, et, des, et des personnes qui voilà qui, qui, qui manquent de confiance en eux qui, qui ont besoin d'être boostées en fait moi j'ai vraiment cette force c'est de booster c'est de booster et de sortir les gens en fait de, de, de ce monde de de, de, de salariés pour devenir entrepreneur c'est vraiment sortir la zone de confort. Mais moi, le mot impossible, je ne connais pas. D'ailleurs, en coaching, je leur dis toujours, quand vous faites un coaching avec moi, il faut être prêt. Moi, je ne vous lâche pas. Je ne vous lâche pas. Donc, si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas la peine parce que ça, ça va vous réveiller. Il y a même mes clients qui rêvent de moi la nuit. Et je dis, mais qu'est-ce que je dis la nuit Je dis, désolé, ce n'est pas prévu dans le contrat. il me dit ouais, tu, tu me dis, go, go, go, go, go. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment le côté booster, tu vois. Et, et donc, voilà, qui, qui, qui, des, des, des, des clients qui ont qui ont du mal à gérer leur stress, qui ont aussi des blessures émotionnelles. Donc, je travaille beaucoup aussi sur les blessures de l'âme, sur les blessures émotionnelles. Tu vois, okay. j'ai vraiment des cas quand même assez, assez difficiles. Et euh, bon, voilà, le, cette force d'encouragement permet de, aux personnes de se relever vraiment. Est-ce que tu veux nous parler un peu aussi de comment tu gères ta communication, ton ouais. livre euh, Ça peut intéresser les coachs qui, qui veulent développer leur ouais. business alors, moi, bah, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai lancé mon troisième livre. Donc, j'ai créé le premier livre donc, qui s'appelle « Au-delà ». Le deuxième s'appelle « C'est le moment ». Et là, c'est la méthode euh, euh, simple et efficace pour découvrir sa mission de vie. Parce que c'est ça aussi, en fait, vraiment, euh, euh, ma, ma, ma mission, c'est d'aider les personnes à trouver leur mission de vie. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc, ça, c'est un point qui est hyper important. Donc, ma communication, en fait, je suis beaucoup sur YouTube. Je fais des vidéos, en fait… Euh, chaque euh, chaque semaine et j'ai découvert que j'avais un don pour monter les vidéos, pour euh, voilà, créer des émotions, des, des, vraiment des vidéos qui, qui impactent motivantes et tout. Je m'inspire beaucoup des, des Américains, forcément, oui. tu oui. vois, avec, euh, avec des bonnes images et tout qui, euh, qui booste. Donc, YouTube et les réseaux sociaux, tu vois. Et, euh, et en fait, ce que je fais, c'est que je rentre beaucoup en contact avec les personnes. Euh, notamment euh, LinkedIn, tu vois, je souhaite les anniversaires et puis je leur offre un e-book. Bon, ben voilà, tu sais, tu sais comment tu leur offres quelque chose, un petit cadeau, après ils viennent, et puis voilà, c'est automatique et tout, tu, tu, tu, tu, tu leur donnes un peu de, un peu de motivation. Euh, moi, moi, je ne fais pas des tartines, tu vois, dans mes mails. C'est euh, trois lignes, mais, mais boostant. C'est boom, direct ah. comme ça. Tu vois, c'est du Red Bull bio. <rire> <rire> et euh, et euh, qu'est-ce que. À ton avis, qu'est-ce qui fait que les gens veulent travailler avec toi Qu'est-ce qu'ils trouvent attirant, attrayant chez toi et Pourquoi ils veulent travailler avec toi ben, Je pense que ce côté authentique, ce mmh. côté vrai, tu vois, et euh, ce côté boostant, en fait, c'est que… Euh, je, vais, je vais donner l'exemple de ce programme que j'ai mis en place euh, qui s'appelle Booster VIP. En fait, ils reçoivent un message le matin et le soir via WhatsApp. Mmh. et ça cartonne ce, ce, ce coaching parce qu'au début je faisais des coachings toi trois mois six mois mmh. la personne elle va sur internet elle regarde elle l'exercice elle fait l'exercice tout ça bon à l'avance à son rythme on se voit une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours mais le truc c'est entre deux il peut avoir des doutes des peurs il peut se passer toutes, toutes sortes de choses donc des fois ils oublient de prendre rendez-vous toi mais là avec ce booster le matin, je dis, OK, on est lundi, la journée elle va bien se passer, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui mm. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Ton objectif, tac, tac. Et le soir, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Qu'est-ce qui te rend plus fier Tac, tac, tac. Donc, en fait, ils n'ont pas le temps de douter. J'ai mm. une cliente là, elle veut perdre du poids. J'ai dit, OK, ça marche. Bon, comme on ne peut pas être ensemble, tu vas acheter un, un vélo et tu me montres à chaque fois combien tu as fait. Tu fais autant par, par jour. Et puis à chaque fois. Donc, elle sait qu'à chaque fois qu'elle va être tentée par prendre une sucrerie, elle sait que derrière elle a toujours la petite voix. Tu vois, de max, parce que le matin, je lui ai envoyé un message, le soir. Donc, ça fonctionne vraiment très bien. Ah, c'est un super résultat. En plus, ils peuvent garder le message sur WhatsApp, tu vois. Et donc, ça, ça permet à la personne de réécouter. Elle, elle m'envoie aussi un message, je réponds. Donc, donc voilà, c'est ce côté, je pense, vraiment euh, impulsion. Tu vois, d'ailleurs, euh, j'ai mis en place un programme qui s'appelle Impulsion Transformation. C'est vraiment ce côté euh, boostant. C'est vraiment ce côté… Euh, Motivant et, et aussi la foi, c'est que, comme je t'ai dit, le mot impossible, je ne connais pas. Donc, c'est-à-dire que, voilà, moi, je leur demande, c'est quoi ton rêve impossible Si tu étais milliardaire, voilà, qu'est-ce que tu ferais Et là, ils me sont intrus, J'ai dit, OK, tu veux qu'on aille là On peut y aller. Mais je dis, par contre, je ne te lâche pas. Donc, je suis très discipliné aussi. Tu vois, je, suis, je me lève à 3h50 le matin. Je vais faire mon sport tous les jours. Je suis quelqu'un de ouais, hyper discipliné. Donc, du coup, avec mes clients, quand ils me parlent gestion du temps, ah, moi, j'aime ça. J'aime quand quelqu'un me dit, j'arrive pas à gérer mon temps. C'est extraordinaire. J'ai dit, ok, alors tu vas me noter toute la semaine ce que tu fais du matin jusqu'au soir, mais minute par minute. Après le moment, je dis, bon, bah, ça t'enlève, ça t'enlève, ça t'enlève, ça t'enlève, notification téléphone, ça t'enlève, tac, tac. Quand on t'appelle, bon, tu dis, tu as 15 minutes à consacrer. Je dis, on n'a pas le temps. Ton rêve, c'est ton rêve. Ta vie, c'est ta vie. Quand tu vas partir devant Dieu, bon, même si tu ne crois pas en Dieu, tu vas devoir partir quand même tu vas devoir rendre des comptes. Il va dire, regarde, je t'ai donné des dons et talons, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu as fait Tu n'as rien fait. Tu as trouvé des excuses. Tu as regardé l'autre qui réussit l'autre coach. Ah ouais, mais toi, je t'avais tout donné pour toi. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai réalisé que non, je ne vais pas perdre mon temps. Moi, je suis quelqu'un aussi de très radical avec les relations. Tu vois Ma femme, elle n'arrive jamais à me joindre. On n'arrive jamais à me joindre. Parce que je coupe mon téléphone et je suis dans mon truc. Tu vois C'est pas que je ne suis pas... Je ne suis pas, euh, comment dire, bienveillant, tu vois. Je discute beaucoup avec les gens et tout. Et focus. Mais je suis focus en fait parce okay. que euh, j'ai perdu beaucoup de temps. Tu vois, j'ai perdu 35 ans de ma vie à me plaindre, à me dire, ouais c'est trop difficile à faire la victime et tout, tu vois. Alors que j'avais des rêves et tout, mais qui étaient enfouis en moi. Et maintenant, j'ai tellement rêvé ce feu que je me dis non, non, je ne perds pas de temps. Okay. Et mon père en fait est parti tellement tôt il, il, il trait toute sa vie tu vois et au moment il y avait une histoire comme ça avec une des coachs expliqué mmh. ça ouais. c'était pas Nathalie Nathalie ouais. moi c'était ça mon père m'a dit ça y est je vais aller enfin à la retraite une semaine après décédé mmh. j'ai dit ah non non non je dis la minute est tellement précieuse notre temps est tellement précieux mais on, mais on, on, on gâche énormément quoi wow. c'est quoi toi ton rêve impossible du coup alors bah, je dirais qu'il n'est pas impossible. Euh, moi, ça serait vraiment d'impacter le monde, tu vois, inspirer le monde et remplir des stades, euh, d'aller dans des pays euh, bah, comme ma femme est l'Africaine, j'aime beaucoup l'Afrique, aller là-bas et de, de, de, de l'aider à changer de mentalité. Mm. Tu vois, de l'aider en disant, non, vous êtes tout en vous, vous pouvez créer des richesses, vous pouvez inspirer les gens, vous pouvez aider, vous pouvez ouvrir des écoles, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est vraiment leur donner cette impulsion pour libérer le plein potentiel. Moi, mon but, quand je pars de la terre, je veux avoir tout, tout libéré, tous mes dons, tous mes talents, tout ce qui est à l'intérieur de moi. Et moi, mon, mon rêve, c'est ça. Je ne veux pas voir les… Ça, ça me fait souffrir de voir les gens faire un travail qu'ils n'aiment pas. Ici, ils gagnent bien l'envie. Tu ne peux pas savoir les, les, les salaires qu'ils ont ici. Et les gens mmh. se plaignent. Le taux de suicide est élevé ici. Mais pourtant, ils ont des grandes maisons, grandes voitures. Ils n'ont pas à se plaindre, mais ils n'ont pas la paix dans leur cœur c'est dommage parce qu'ils vont au travail sans, sans savoir pourquoi ils y vont tu ouais, vois ouais. et peut-être une dernière question que j'ai envie de te poser c'est euh, tu parlais de ta foi euh, en quoi ça, ça t'impacte au quotidien c'est quoi euh, ouais, quelle est la, la place de ta foi dans, dans ta vie d'entrepreneur et de coach bah, disons qu'elle elle, elle me sert beaucoup quand j'ai des doutes quand j'ai des peurs quand j'ai des colères, quand je ne me sens pas bien tu vois, c'est que je, je suis rassuré, j'ai la paix. Quand il y a eu le Covid, j'ai dit, c'est pas grave. OK, on doit rester à la maison, ben, là on va rester à la maison et puis euh, on va rester avec la famille. En fait, je vois les choses différemment. Euh, quand là, maintenant, ben, du coup, je fais le digital, ben, voilà, ça, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, au moins j'essaye. Moi, j'aime beaucoup l'échec. J'aime beaucoup l'échec. J'ai même prié à Dieu pour avoir des épreuves. Alors, des fois, les gens ils me disent, toi, tu fais des drôles de prière. Toi. Parce que j'ai compris que dans l'épreuve, je vais être encore plus fort. C'est comme vois. ça que tu apprends aussi. Ouais ouais, je suis tellement tombé, en fait, je suis tellement allé au plus bas qu'en fait, euh, ouais je, je sais d'où je viens et je sais où est-ce que je vais. Donc, en fait, je ne suis pas impressionné. Tu vois, au début, j'étais impressionné par les gens qui avaient des diplômes, qui faisaient ci, qui faisaient ça, mais je ne suis pas impressionné par ça. Mmh. Tu vois, j'arrête de regarder ailleurs et je regarde à moi ce que le diamant qui est en moi et aussi c'est ce que je propose à mes clients. Donc moi, c'est une punchline que j'aime beaucoup, que, que, que j'ai créé moi-même. Je dis, ce n'est pas toi qui dois avoir peur, c'est la peur qui doit avoir peur de toi. Donc <rire> en fait, la, la peur, non, elle n'a pas le droit d'être devant moi. Même quand elle est devant moi, j'ai dit écoute, c'est toi qui dois t'incliner. Je n'ai je même pas à contourner l'obstacle, c'est l'obstacle qui doit vraiment s'arrêter pour que je puisse passer. Ah. Et c'est ça que j'enseigne vraiment à mes clients en disant non, non, faites-le, affrontez la peur, n'ayez pas peur. Parce que là où vous avez peur, c'est parce que derrière votre destinée. Là où vous avez peur quelque part, c'est parce que derrière, il y a quelque chose, mais vous, vous ne regardez que l'obstacle. Donc n'ayez pas peur, allez-y, faites, faites les choses. Euh, merci Max. Est-ce que pour ceux qui veulent te connaître un peu plus, qui veulent te rencontrer ou, ou peut-être même travailler avec toi, comment ils font Comment ils te contactent et eh ben, euh, allez, je dirais sur euh, sur les réseaux sociaux un hein, MaxPro R -A -U X sur euh, sur YouTube, ils vont me trouver euh, avec euh, avec mes vidéos et puis sur internet www.max-imom.com. Voilà, j'ai appelé l'entreprise Maximum, donc Maximum Impulsion et, euh, On et met tout, en description, ouais. voilà, j'ai j'ai plusieurs offres et notamment bah, l'offre Booster. C'est pas c'est pas très coûteux, c'est 250 euros par mois. Et on peut arrêter quand, quand on veut. Et voilà, un message le matin, un message le soir. Et c'est chouette. Quoi. Voilà, donc, ça, c'est une offre qui est assez sympa. Après, je propose, voilà, on peut faire un petit 45 minutes que j'offre pour discuter, voir un petit peu leurs problématiques. Génial, génial. Max, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui nous écoutent Eh ben, je, vais, je vais donner un verset. En fait, c'est ce verset qui a changé ma vie. Tout est possible à celui qui croit donc si tu crois que c'est possible ça sera possible, il suffit juste d'y croire voilà ce que je peux dire merci beaucoup Max merci, merci pour ton énergie pour ton authenticité et vraiment pour tout ce que tu as partagé en, ouais, en toute transparence c'est hyper précieux et, et j'espère que bah, voilà, les gens ont, ont aimé n'hésite pas à aller contacter Max, Max Rowe on mettra le lien en description c'est gentil pour voir avec lui pour garder contact pour travailler avec lui Et merci beaucoup max pour ton ans je te merci dis à, à toi très bientôt toi, merci ciao ciao ciao